Bonjour, c'est mon Enfant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui ça sera sur Opeon. Oh bien sûr pas, bah, alors. Hop Hop, non, hop Attends. Hop Aouh Un, un monde euh. <gasps> non <Bouf. laughs> what qu'est ce que je vais faire sortir? non <coughs> Deuxième fois aujourd'hui euh. Hop et boum yeah. Yo, what the fuck Voilà, allez boum, boum, boum, bam, bam, boum, boum, boum, Yes. yes. Uh. Je pense que là, je vais changer ma petite tenue. On se revoit dans quelques instants Voilà la tenue en main de du... du bonhomme Attends voilà Ça Oh non Pas ça Mou, Mou. Il peut oublier. Il peut pas tuer des personnes C'est quoi ce problème What What the fuck What the Oh le fantôme C'est ce que j'ai oublié Allez boum! Boum boum mou, mou, mou, mou. Yes C'est lui yes. content de moi car j'ai réussi le niveau hey. On va le tuer hey. What the fuck Mais <coughs> <coughs> <coughs> ben, alors, faites attention à mon Covid en oh, regardant mes vidéos. Tu t'arrêtes après, après. c'est ça. Hey. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. De temps de paramètres et on se voit dans quelques instants. Ces paramètres, mais dans différentes couleurs. What the hein fuck! Et aussi dans différentes formes. Il a fait me frapper, c'est meilleur mmh. Encore ça Bah ouais. hey. mmh. hey. ben voilà, voyons Qu'est-ce qu'il faut faire Non PAN PAN PAN bon. PAN bon. Voilà mon bot. Euh alors Oh j'en ai 2000 enfants. Oh Au niveau de 1000, je vais je pense non, Automne c'est au c'est à partir de 50. Alors vous croyez que les Parisiens Pourquoi y a des petits images Qu'est-ce que je peux La, la, C'est terminé. Oh non Oh non la pleure la street hein, c'est pas la pleure Draco des petits watts What, What ne me dis pas que Tampila il n'est pas fâché Là il est fâché Ça me rappelle mon enfant ce jeu-là. Euh là, on dirait que c'est un peu... Moi, c'est un mauvais endroit Mauvais endroit, toi, t'es Yo, Je croyais que j'allais racheter Oh y'a un petit chat. Il y a un petit chat. What? Non Qu'est-ce que j'ai fait C'est le C'est le pire jour de ma vie là. Bah hmm voilà. Yes Ah ouais, j'aurais débloqué le chenille C'est ça OK. Oh là là. J'arrive pas à contrôler la lave. Là. Oh Oh. là. là. Et, en, en plus en plus. Oh là. Du bois, du bois. ça ne tue pas. imagine, frérot. Boum Ah ah ah ah ah. boum. Oh Oh Oh Oh Oh Ah, ah, ah, ah, ah, Non non non non non non non oh oh oh oh oh Litte peter humble Allez Oui Ah ouais oui, tu vu une vidéo Oui t'as vu Allez boum Boum Oh il a pas eu le tuer Boum Le bannier rejoint rejoint ma vidéo Regarde moi ça cette tête. Et t'as vu je peux changer les paramètres maintenant Boum oh mais Comment ça Ouais ok merci Attends boum boum Hop Boum Allez Il faut que... Allez la boule La boule Non J'ai là là là là là Voilà à cause de toi T'as pas eu une bannière de Youtube Bim Tata Tata J'ai gagné mille trucs Waouh! wow oh, wow oh, oh. Regardez comment, comment elle est grande La meilleure donnée le meilleur jaune. Le meilleur son. Yeah. Attends, on va faire ça. ça. Ça. Ça. Ça. What? Ah ouais, ça remet en train normal. Ok. <mix> j'ai ragé. Oh. C'est bon, j'ai suis le rage. Oh. What the fuck? Niveau Vous êtes sérieux, là. What the, what the fuck? What the fuck? Même le loup toi et toi, toi, toi, toi, toi, toi. toi. Oh ping, tu vas chercher ça. Ha. Oh le what the fuck hey. Alors, à la découverte d'un nouveau truc. Boum Oh what the fuck Eh, hey. il y a une phrase. Qu'est-ce que c'est que ça, vraiment WHAT THE FUCK Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. What the fuck oh. Oh. instants Oh. Oh. J'espère que vous l'avez apprécié, la première partie sur Ampli. Alors, on se retrouve pour des prochaines parties. Bon. Bye bye, les frérots. Bon, bye bye, les frérots. Je vais m'entraîner à ce niveau-là.